Salut Aujourd'hui, on va voir comment on simule ce type d'effet là que je vous montre à l'écran. C'est euh, en fait un sol mouillé. Alors, on va faire ça à partir de, de SketchUp, sans sortir de SketchUp et, et sans sortir de verre Et je vais reprendre un peu la même technique que j'avais employée dans un tuto précédent qui date un petit peu aujourd'hui. Donc, je vous le remets en lien là sur l'écran et dans la description. C'était un tuto qui euh, permettait de faire des micro rayures, des, des usures en fait sur un matériau qui, qui est tout neuf. C'est-à-dire qu'on pouvait... Prendre par exemple une texture de peinture nickel et puis lui superposer un autre matériau qui venait juste appliquer des taches, des usures, des, des rayures, des choses comme ça. Le principe c'était de superposer donc deux matériaux et là ce qu'on va faire c'est la même chose. Je vais appliquer donc comme vous avez vu sur l'image sur la route ici qui est un matériau asphalte que l'on peut trouver et eh bien tout simplement ici dans les grounds. asphalte C01 c'est celui-là et eh bien je vais lui superposer une couche réfléchissante qui va ressembler à de l'eau un peu transparente, et puis la faire apparaître juste à certains endroits pour faire comme s'il si s'agissait un petit peu de flaque d'eau. Donc, comment on fait ça et bien, On va avoir besoin de trois matériaux. Le premier, c'est le matériau de base, asphalte en l'occurrence. Et ensuite, on va créer le matériau eau, et on viendra les superposer dans un troisième temps. Donc là, je vais créer, ici, en cliquant ici, Create Material Générique. Le matériau générique est ici, je vais créer l'eau. Donc, je vais l'appeler eau. Dans ces euh, paramètres, je ne vais pas vraiment m'éterniser. Je vais mettre le diffus sur noir. La réflexion, je l'active, donc je la passe dans le blanc. Et la réfraction, c'est-à-dire la capacité à la lumière de, de, de traverser le matériau, le côté translucide, ben c'est pareil, je l'active. Ce qui fait que ici mon matériau, alors il faut juste relancer l'aperçu. Voilà, j'ai un matériau qui ressemble à de l'eau. Ça pourrait aussi être du vert, Voilà, c'est quelque chose qui est translucide. Je pourrais l'utiliser pour plein de choses. Là, je vais dire que c'est de l'eau. La prochaine étape, ça va consister à faire le matériau qui va mélanger les deux. Et là, je vais venir donc sur plus et je vais créer ce troisième matériau. Et c'est pas un générique, c'est pas un PBR, c'est un blend. Blend va nous permettre de mélanger des choses, mélanger des matériaux. Il apparaît ici le blend, je vais le renommer, je vais l'appeler blend euh, sol mouillé. blend sol mouillé donc c'est lui finalement que je vais activer que je vais appliquer sur mon euh, sur mon à la place de la route à la place de l'asphalte là donc je l'active je l'applique et je vais commencer à le paramétrer donc qu'est ce que j'ai dans le sol mouillé dans le blend j'ai la base donc c'est le matériau de base celui qui va être en dessous la base de tout ça va être l'asphalte c01 alors je vais pas le cliquer et le glisser je vais plutôt cliquer sur known ici et le sélectionner on voit qu'il apparaît là euh, comme j'ai aucune idée de l'échelle, vous voyez ici, j'ai aucune indication de l'échelle et de la répétition, on peut s'aider avec ce, ce, ce, cet outil-là qui est dans tous les matériaux, Binding. Ça va nous permettre, en cochant texture mode helper, d'avoir ici au moins un quadrillage qui nous montre à quel point, ou quelle est la répétition du matériau. Donc comme asphalte, il était sur 100, là ici, je vais le régler pareil sur 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Je relance un rendu, théoriquement je ne devrais pas avoir de changement, je devrais toujours avoir la même apparence, même si c'est plus exactement le même matériau. Voilà. Je vais maintenant stopper le rendu et lui superposer l'eau. Donc mon matériau de base c'est bon, c'est réglé. Je vais donc cliquer sur plus et ajouter ce qu'on appelle un coat, c'est à dire un matériau supplémentaire qui se met au dessus. Et dans node, je vais aller chercher eau. Ce qui fait que là... J'ai le matériau haut, c'est-à-dire pour l'instant, qui est juste un matériau transparent et réfléchissant, qui s'est superposé. Donc, si j'en sors rendu, je vais juste avoir un sol qui réfléchit. Voilà, ce, qui, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des flaques d'eau ici et là, et qu'il y ait des zones sèches, et des zones... Voilà, qu'on qu simule vraiment un sol qui est, euh, est marbré d'eau, en fait. Hein. Donc, comment je vais faire ça Ce qui contrôle... Alors, pour bien comprendre une chose, ce qui contrôle la, la, la, la superposition des deux matériaux, c'est cette valeur-là, le blend ici donc si je passe la couleur dans le noir je fais plus de mélange je ne fais plus de blend et donc n'apparaît que le matériau qui est en dessous c'est à dire le, le base matériel. et si je passe dans le blanc au contraire l'autre vient vraiment superposer à 100% si je mets un peu au milieu ben, il se superpose à 30% par exemple si je suis à peu près là voilà ça va être à peu près ça par contre je dirige tout ça en bougeant le curseur je, je dirige une couleur qui est unie. si je viens mettre une texture ici au lieu de la lumière, au lieu de, de cette à plate couleur, je vais mettre une texture qui est hum, dessinée avec du noir et du blanc. Qu'est-ce que ça donne bah, Je vais essayer, je clique ici sur Texture Slot, et pour illustrer ce que je fais, je vais déjà commencer par mettre un damier comme ça, le checker. Je mets le checker, et je regarde ici ce qui se passe. Alors c'est hyper bizarre, c'est que là où c'est noir, on voit que mon checker se répète partout. Hein. Là où c'est noir, je ne vois pas l'eau, c'est-à-dire que je ne vois pas le matériau eau. Et là où c'est blanc, où le damier est blanc, eh bien je vois la couche du matériau haut qui apparaît. Ok, alors c'est intéressant pour le damier pour illustrer, mais dans l'effet faits, ce n'est pas, pas très beau, donc je reviens en arrière. Je viens ici dans le Blend, dans le Texture Slot, je fais un clic droit et je l'enlève en faisant Clear, je nettoie. Et au lieu de mettre donc, le Checker, je vais aller chercher dans la liste un truc qui est un peu plus aléatoire, un peu plus naturel. Et on va essayer par exemple le Noise A. Le Noise A, ah, c'est une image comme ça, noire et grise et, no et blanche. Alors, je stoppe le rendu et je relance pour voir si ça s'actualise ici. Voilà, on voit que mon sol bah, devient marbré en fonction de cette image-là. Partout où c'est noir, il n'y a pas l'eau qui apparaît. Et partout où c'est blanc, l'eau apparaît. Et toutes les, les, les traces un peu grises entre les deux, bah, ça fait un dégradé. en fait. Donc, je peux contrôler ça grâce aux paramètres qui sont en dessous. L'amplitude et la fréquence, si je baisse l'amplitude, ou je l'augmente plutôt, on va voir que les zones noires deviennent plus noires et les zones blanches, plus blanches. Il y a moins de dégradé entre les deux. Donc ce qui fait des différences entre le sec et le mouillé qui sont plus franches. Vous voyez, si je viens là, c'est plus gris. Donc, donc ça, on va d'abord régler ça. Et ensuite, la taille, c'est la fréquence. Donc si je baisse la fréquence, j'ai ma taille de texture qui augmente et donc les, la taille des flaques d'eau, entre guillemets, qui va augmenter aussi. Okay, je peux faire un truc comme ça et puis si je pousse là, là, ça à fond voilà j'ai des zones clairement définies bon j'aime bien que ce soit un peu entre les deux peut-être pas comme ça mais donc ça c'est les deux les deux paramètres après on peut jouer aussi avec d'autres facteurs perline on va avoir une interprétation différente où ça fait des petites des petites voilà c'est plus comme ça et puis pareil je vais pouvoir régler un petit peu le contraste et l'amplitude c'est à dire la taille et puis essayer d'avoir, voilà, j'ai des effets vraiment euh, différents de la répartition de l'eau et du sec. J'ai aussi euh, Infected Perlin, alors ça fait des zones tampons entre les deux, donc et en bougeant ces paramètres là, mais je vais avoir des choses aussi assez différentes. Voilà, alors pour ce qu'on veut faire, c'est pas forcément le mieux. Et le Marble With Perlin, c'est encore autre chose, on voit un aperçu ici. Il pourrait presque être pas mal s'il était moins euh, moins perlé justement. Alors comment je peux réduire ça en faisant peut-être un peu plus gris et en réduisant encore la taille. On peut partir là-dessus pour commencer. Donc j'ai déjà un sol qui paraît un peu mouillé de manière aléatoire, même si les petits points là c'est un, un petit peu bizarre, mais pourquoi pas Je peux régler le perline paramètre. Il y a plein de choses en fait hein, qu'on peut régler, voilà, un truc comme ça. Je vais régler ça et pour moi c'est pas encore parfait parce que l'eau me paraît bien euh, lisse si vous voulez. Euh, donc pour faire ça, je reviens en arrière et je viens non pas ici mais sur le vrai matériau eau et on va lui ajouter un petit peu de, de vaguelette à la surface. Donc pour faire ça c'est très simple, je vais ajouter du bump. Le bump ici c'est pareil, contrôlé avec une, une image noir et blanche et je vais ajouter du relief. Donc sur l'eau, des vaguelettes, je vais cliquer sur le texture slot et je vais choisir du noise aussi. Mais cette fois le noise B qui est un petit peu plus qui est moins contrasté et qui va mieux convenir pour faire des petites vagues. Je stop et je relance le rendu et je vais voir apparaître toutes petites vagues sur le voilà, des toutes petites imperfections de relief. Pour régler la taille de ça. Et eh bien je reviens sur le matériau haut et pareil, je vais lui appliquer un binding, un binding en texture helper. Ça ça sert à quoi Ça sert tout simplement à pouvoir avoir la possibilité après dans matière dans SketchUp à régler la taille donc je vais régler la taille des petites vaguelettes ici, vous voyez Donc là, je les ai augmentées. Je sais que ce tuto-là, il est assez avancé. Donc pour tous les débutants qui seraient un petit peu perdus, n'hésitez pas à aller voir dans la description, Pour je le rappelle, pour télécharger cette, cette formation d'initiation à VRay et à SketchUp aussi. Je mettrai les deux en lien qui vous permettent vraiment de démarrer et de comprendre surtout l'asset editor. Où se gère les matériaux, la lumière, les réglages, etc., et de pouvoir suivre les tutos de la chaîne, même si celui-ci, encore une fois, est un petit peu plus avancé que les autres. Donc là, j'ai ajouté des vaguelettes. Je peux régler la taille ici des vaguelettes ou la taille, hein, vraiment la répétition comme ça. Donc là, je vais les réduire un petit peu. Peut-être je vais mettre quelque chose dans les 08 8 J'ai des petites vaguelettes comme ça qui, qui sont, à mon goût, un petit peu trop. Il y a trop d'amplitude. c'est là sont trop profondes, trop franches. Donc ça, c'est la, c'est dans bump map et c'est la puissance du bump qui se règle ici avec Amont et je vais donc le, le, le, le descendre, je vais mettre à 0,2 pour avoir quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup moins franc, alors peut-être même encore moins, hop, 0,5, une légère, voilà que ça frémisse légèrement à la surface, et je vais laisser comme ça, et voilà ce que j'ai, le résultat que j'ai, en, juste en mélangeant deux textures, alors cette, cette technique, je pourrais aussi l'appliquer sur le matériau ici, euh, Trottoir, alors ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est assez souple une fois que le matériau est prêt. Mon blend, je peux très bien venir dessus et dire finalement, bah, je veux pas que ça soit de l'asphalte, mais je vais le remplacer par autre chose. Je vais prendre un sol qui a rien à voir, par exemple de la terre ici, soil 1B200, hop, qui est là. Donc je vais le régler sur 2 mètres avant de l'appliquer. Voilà, et je viens sur le blend, sol mouillé, et puis au lieu de asphalte comme base, je vais lui mettre euh, le soil qui est ici. Voilà. Et je vais avoir le même effet, mais sauf que en dessous, le sol mouillé, bah c'est euh, <rire> de la terre. Alors, je peux vraiment m'amuser à mettre n'importe quel sol. Hop, le concrete, c'est du béton. Voilà, ou revenir avec l'asphalte qui marchait plutôt bien finalement. Euh, voilà, donc c'est assez souple. Si ce matériau, vous ne voulez pas le refaire à chaque fois, vous pouvez le sauvegarder ici avec cette petite disquette là. Le mettre dans un coin où vous voulez le retrouver, lui donner un nom, l'enregistrer et quand vous voulez le re recharger, vous allez le chercher ici, hop, sur le bureau et votre matériau, vous voyez, il est là et il sera réutilisable exactement pareil. C'est comme si vous le mettiez dans la bibliothèque, sauf qu'on ne peut rien mettre dans la bibliothèque, euh, on ne peut pas modifier en tout cas, donc vous pouvez euh, euh, sauvegarder et recharger au besoin lorsque vous en aurez vraiment l'utilité voilà donc j'espère que ce tuto un petit peu plus technique que d'habitude vous a plu s'il vous a appris quelque chose je vous demanderai de mettre un pouce positif un pouce vers le haut sur la vidéo de partager la vidéo de commenter comme d'habitude de me poser toutes les questions que vous voulez et puis je vous retrouve très bientôt pour un, un nouveau tuto la semaine prochaine ciao